En fait, c'était dimanche, on était venus à l'église et euh, je n'étais pas pour ma bien, ça a commencé des le samedi, j'avais mal aux yeux, j'étais pas bien et euh, je suis venue dimanche à l'église, mais je n'étais pas bien. Et pendant qu'on chantait ici, j'avais mal à la tête et mes yeux, ils me faisaient toujours mal euh, au niveau des paupières et tout. Et après... Quand l'église est venue directe, j'ai dit je vais rentrer à la maison parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais très mal à la tête, j'avais mal au dos, mais c'était mal au dos, mais pas vraiment très fort. Après je suis rentrée chez moi, je suis allée dormir et après je me réveille d'un coup, il était vers 14h du matin. Je ne savais plus bouger, j'avais trop mal au dos, j'avais mal à la tête, je ne savais plus ouvrir mes yeux. C'était comme si je, mes dos étaient, euh, mon dos était cassé en deux et après je ne savais pas me lever du tout. J'ai quand même essayé, j'ai demandé qu'elle se pour que je puisse me lever. J'ai essayé de me lever, je suis descendue, je suis sortie, je suis revenue. Bon, je me suis dit, bon d'accord, je vais quand même essayer euh, de m'allonger, peut-être que ça, ça ira mieux. Mais je me suis allongée, ça faisait encore plus mal, j'avais encore très très mal, je savais pas me pas bouger. Et il y avait une fille qui me venait à tête de prendre ma Bible et de les lire. Je fais oh, encore les 4 du matin, je ne veux pas lire la Bible et tout. Bon, après je suis restée quelques temps et tout. Après, euh, j'ai aussi suis dit, bon, comme je n'arrive plus à me rendre, euh, je, vais, je vais choisir une prédication et je vais écouter. Je voulais écouter cette prédication depuis longtemps, mais à chaque fois, énormes, donc je disais non, je ne vais pas l'écouter. Et c'était la volonté de Dieu. Euh, de la deuxième partie, j'ai commencé à écouter, j'ai écouté, j'ai écouté. Après, plus le frère l'a a parlé, plus il y avait ma tête qui faisait trop mal, comme si ça allait exploser. Et mon dos, c'était impossible de bouger, impossible de venir bouger à gauche ni à droite, rien du tout. Après, j'ai lutté quand même pour finir jusqu'à la fin. Et après, dans cette vidéo, ils ont laissé la partie de la prière. On a commencé à prier. Moi aussi, j'ai fermé les yeux, je commencé à prier. Comme si j'ai prié aussi en même temps, je peux faire ça On a prié, on a prié. Et après, quand on a fini... J'étais déjà, déjà mieux qu'avant, quand je me suis Après, on a commencé à chanter, à chanter. Et après, c'était fini. Le, le, le frère Luna qui a dit Amen. Moi aussi, j'ai dit Amen. Et je me sentais déjà bien. J'ai quand même commencé à chanter, à chanter et tout. Après, je me suis levée Je suis allée, j'ai pris ma touche Et j'étais... Comment, comment dire J'étais... J'étais guérie. J'avais plus mal au dos. J'étais complètement guérie. Mon dos, euh, mon dos ne me faisait plus mal, j'avais plus mal à la tête, juste parce que j'avais écouté la prédication, parce que j'avais prié, j'avais chanté. Et aussi parce que quand on avait prié, il y avait une sœur, je ne sais plus, il disait, « Partez maître, c'est une sœur qui est le Seigneur. » La soeur, elle avait prié, prié, j'avais écouté, j'avais prié avec eux. Et juste le fait d'avoir écouté la prédication, d'avoir prié, d'avoir chanté ma chérie, j'ai remercié le Seigneur, parce que... Je savais plus rien faire, je me disais déjà, bon, c'est pas grave, je ne peux pas aller à l'école, je me voyais déjà rester toute seule à la maison, rien faire. Mais après, pendant toute la journée, tout s'est tout bien passé, j'avais pas mal au dos, ni mal à la tête, j'ai fait même mon test de gym, tout était très bien, tout mon texte j'ai tout fait, ça a été très bien. Parfois,